Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 72 de Céjuan et on va jouer aujourd'hui à Bang Bang Racing Bang Bang Racing qui est un petit jeu de course que j'ai trouvé euh, assez fun il est en anglais mais vous allez voir, il est bien fait et il est assez, j'ai envie de dire, euh, marrant euh, dans sa jouabilité. Euh, c'est plutôt sympa euh, donc vous voyez, on a des statistiques au niveau des... Euh, au niveau du joueur euh, bah, un petit jeu de course tranquille on va, on va jouer en, en mode carrier, carrière et on va commencer une carrière. Donc première... Euh, vous voyez il y a plusieurs courses. On va regarder la première. On va prendre la voiture. Bah, on peut prendre que la première. du coup. Et donc euh, c'est donc parti. On va jouer tout de suite. Il hein. n'y a même pas d'histoire. C'est un jeu tout ce qu'il est a de plus simple. Donc Shaluk Sands. Ils nous disent la distance. Le nombre de tours qu'il faut faire. Allez c'est parti, vous voyez un peu, donc euh, les graphismes ne sont pas tellement poussés, c'est vraiment un petit jeu pour s'amuser Alors c'est un peu la merde Au niveau de la direction, il faut s'y habituer, au bout d'un moment vous y arrivez à, à y arriver donc, Vous voyez on a des petits boosters, donc des petits boosters qui sont représentés en bleu en haut à gauche Donc en bleu c'est le booster qui monte tout seul d'ailleurs et, euh, et qui va nous servir à donner des petits poussés à la voiture de temps en temps et c'est ce que font les autres à chaque sortie de virage ils font un petit coup de booster pour aller plus vite évidemment donc on est 8 dans la course, vous le voyez en haut à droite on en est au premier tour en haut au milieu et là je me suis scratché et je vais me faire doubler et donc voilà c'est ce qui est bien c'est de donner des petits coups de speed donc il y a la zone de réparation vous avez vu euh, quand, on, quand on a fini un tour on peut passer par là, Et juste à passer ça nous euh, je sais pas si ça nous ralentit mais en tout cas ça répare un peu la voiture puisque la voiture prend des dégâts vous le voyez euh, ça doit être ce qui est attends, en haut à droite, hein, en haut à gauche. Ça doit être la, la petite barre de vie, là ça doit être la voiture. Je pense. que c'est vert et ça part vers le rouge. Je sais pas. Donc euh, oui, nous on le temps. Euh, bon le temps vous l'aviez déjà vu et j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer. Alors on est déjà au deuxième tour, c'est assez, assez rapide, tout en étant assez bruyant. Alors c'est un truc que je pourrais reprocher au jeu, c'est de faire beaucoup de bruit. Là, là j'ai baissé à fond le bruit sur la vidéo parce que c'est assourdissant Tout le temps, tout le temps, vous l'entendez là c'est horrible et là c'est vraiment baissé beaucoup. C'est pour vous dire à quel point je l'ai. c'était pas top. Alors c'était fort quoi. Donc on arrive, on va arriver à l'arrivée. Ça veut rien dire mais on va arriver à l'arrivée. Vous avez vu qu'il y avait des petits pièges là, des petits tonneaux d'huile ou des trucs comme ça que vous pouvez bousculer. Il y en a qui vous enflamment aussi. Euh, j'ai pas été enflammé encore mais ça peut arriver. Alors, voilà l'arrivée, elle arrive presque. Donc, vous voyez, on a déposé du sable sur la route, c'est resté. Voilà, ligne d'arrivée avec les feux d'artifice, race over, mon record personnel. Best, voilà, je suis premier, super. On va faire next course, j'ai débloqué la, la, la voiture Bullet, je sais pas ce que c'est. C'est une autre voiture, tout simplement. Donc, on va faire la deuxième course, on a, on a réussi la première, et on va faire bah, la deuxième. Et on va changer de voiture, on va prendre celle qu'on vient de débloquer, c'est-à-dire la bulette. Voilà, le petit message, le chargement. Très rapide, hein, mais il n'y a pas tellement de choses à charger. Hop là, vous savez qui sont les concurrents Il n'y a pas de concurrent Donc je fasse 5 tours. Vous êtes sérieux là Est-ce qu'ils sont sérieux les gens 5 tours de la piste que je viens de faire en plus. Et eh bien la vidéo va être longue, va être très longue, on va faire. Euh, on va faire celle-là. Cette course, cette course me semble pas bien finie. Oui alors oui d'accord. Donc regardez en haut à droite, il y a des temps. C'est les temps autour à battre. Donc, 27, 28. Donc là j'ai fait 30-14. Euh, donc j'aurai en gros la médaille de.. D'argent. Oui voilà. Là pour la oui va bah, d'amener l'argent, vous voyez, elle elle fait un petit un petit clignotement, elle grossit, elle rétrécit. Donc en gros, il faudrait que je fasse un meilleur tour. Bah, on va essayer de faire de gagner l'or. C'est pas gagné, on va essayer. Hop là, 28-36. C'est pas encore ça, je suis toujours en argent, pour faire mieux. On a 5 tours pour faire mieux. Bon, c'est un style de course assez spécial, hein. j'aime mieux quand il y a des concurrents quand même parce que c'est vrai que là on pourrait vite s'emmerder Donc là ouais, 20 secondes, ouais, oula. ça va être limite pour passer la ligne d'arrivée ça Alors il me reste un tour, non deux tours Il me reste deux tours pour faire mieux, pour arriver à décrocher ce petit étoile d'or Allez, allez. Donc à force de faire le circuit, bah vous le connaissez, surtout qu'on vient de le faire. C'est exactement le même. Enfin, il me semble. Pour pas dire de conneries, on vient de le faire, oui. Ah non Ah non, c'était pas lui. Eh non, eh non, mais bah j'ai dit des conneries. C'était pas lui. Parce qu'il y avait du sable avant le dernier virage, là. Et Là, il n'y a, a pas de sable, en fait. Non, mais il, il se ressemble un peu, alors. Alors... J'ai battu le record ou pas Non, j'ai pas mal fait, attention, 29. Allez, allez, allez. Lui, 27, 27, 29. Et ça y est, j'ai battu Ça y est Voilà, étoile d'or, étoile d'or, sur le dernier tour. J'ai eu chaud parce que c'est pas. ça tient pas à grand chose. Voilà, j'ai gagné pas le c'est quoi ça Ah oui c'est la, la, la course. Donc on va faire celle-ci aussi. Allez, on va faire la, la suivante. Euro. Allez, on a débloqué une nouvelle voiture. Et donc on va la faire. Trois tours à faire. 600 à quelques mètres. Allez, attention, c'est parti. Donc eux, ils mettent tous le turbo à fond. Aussi. Bon, bah... ah, vous voyez, là, c'était l'huile dont je vous parlais. Ils sont arrivés trop vite. Ils sont tout, ils sont tout pris. Moi aussi, j'ai tapé un tonneau qui vient d'exploser. Hop, non, je tape dedans. Et il a dû exploser derrière. Ah alors, bon, je sais pas si les voitures sont mieux les unes des autres. Ça, elle a pas forcément, l'air d'aller beaucoup plus vite que l'autre. Et l'autre, il me rattrape là, oulala là là, Attention, qu'est-ce qu'il veut lui Il me colle, euh, il me colle derrière. Allez, on tourne sec. Ah non, non la trace d'huile de, de, de, je sais pas quoi. Il fait glisser à mort la bagnole. Ah, ils m'ont bien rattrapé. On va quand même essayer de garder la tête haute et de passer. On se fraye un petit chemin. Allez. Faut prendre très serré. Hein, si vous prenez large, c'est mort. C'est le, le truc, vous prenez hein, les plus petits virages possibles. Ah non, oh non là j'ai explosé un tonneau de, de, de, de, de, de... Je sais pas quoi là. Allez, plus qu'un tour. On va essayer de... Ils sont ils sont devant moi. C'est chaud. Non. Allez, je suis repassé devant. On touche du bois, on touche du bois. Hop. Hop. Alors lui il a mis le turbo derrière mais sur un virage je vois pas trop l'utilité on va, on, va, on va essayer de réserver le nôtre pour la ligne d'arrivée Allez allez allez allez Allez on en profite y a un peu de la ligne droite Hop là Non non non non reviens pas, non, reviens, pas reviens pas reviens pas reviens pas reviens pas Allez vas-y je bouge je bouge je bouge je bouge je bouge Ah là ça c'est fait et voilà, j'ai encore gagné. Alors. J'ai gagné ça. Fine élimination et le chef. Je sais pas quoi ce que c'est. Alors, bah, il nous en reste une dernière, une élimination. Et ben bah, on va la faire aussi. Ce sera la dernière qu'on fera, je pense. Parce que là, c'est des courses qui sont assez rapides. Donc voilà, on a le temps de faire les quatre Alors, course d'élimination, c'est... En gros, il va pas falloir rester trop derrière, parce que j'ai compris, les chronos vont se mettre en route, attends... Là du coup on a le on a tour infini, c'est jusqu'à la, jusqu la fin du temps. Donc normalement on a un tour, si je me souviens bien, on a un tour de, de, de chauffe, on va dire. Dès qu'on va passer la ligne, il, va, il y a, il y a le, un chrono qui va se mettre en route et qui va éliminer celui qui est en dernière position. Ah J'ai bloqué. Et euh, toutes les toutes les. je ne sais plus combien de secondes ça va. Ça va éliminer. Euh... Attention, élimination de starting. Dans cette dans seconde le dernier est éliminé. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Donc il y en a un qui a été éliminé, c'était le dernier. 7, 6. Donc là, c'est même pas des lignes d'arrivée, là, faut rester premier à mort au début encore ça va mais plus, plus le temps va passer et moins, moins on sera donc le eliminated donc ça commence à se resserrer un petit peu allez encore un qui va se faire éliminer donc ça va vite, on était que 8 9 là on est plus que 5, on est plus que 4 Attention, ça va être tendu avec, avec celui-là, regardez, lui il a une cible autour de lui, il y a une cible, ça veut dire que c'est lui qui est visé. Donc là maintenant c'est le troisième qui est visé, oula c'est moi, c'est moi, attention. Là, je viens de faire une vieille, une vieille farce à, à mon collègue, il est, il est bien passé, oula là, là je suis deuxième, je suis deuxième, c'est pas bon, c'est pas bon, il faut que je passe devant l'autre, il faut que je passe devant l'autre. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Oui j'ai pris serré, voilà. J'ai pris mon virage serré, je prends là et c'est bon. J'ai gagné. Et ça, c'est fait. Et donc voilà. Donc congratulations. Session best. Donc normalement j'ai gagné le truc là, c'est bon, ça, a, ça sera tout. Donc voilà, on a débloqué encore de trucs. On n'ira pas plus loin pour Bang Bang Racing.